Bonjour les amis, je vous propose de faire une analyse d'une journée donc euh, avec les graphiques classiques et avec le market profile. Donc Nous sommes le 7 juillet 2021, il est euh, actuellement 18h45 à Tenerife donc euh, 19h45 en France. Donc on voit ici ce qu'a fait le, le marché aujourd'hui donc actuellement donc vous voyez il est bien indiqué ici que la bougie donc en 30 minutes s'est initiée à 18h30 donc une bougie verte ici. Donc ce matin on voit ici que le mouvement a démarré vers 6h30 ici donc ça fait 7h30 en France également et ensuite on a eu un marché fortement haussier donc toute la journée qui nous a fait un mouvement donc ici de 200 points environ. Donc vous voyez un beau mouvement sur le DAX pour cette journée. Alors vous voyez les différents niveaux que j'ai indiqués donc on est arrivé ici de nouveau à 15700. Donc si on analyse sur H4 on voit un petit peu le range qu'on a ici, vous voyez c'est ce mouvement-ci. Donc vous voyez la configuration du marché actuellement, il fait des hauts et des bas. Non, ça va peut-être casser dans un sens ou dans l'autre un, un de ces prochains jours, ça c'est possible. Et euh, donc on voit donc en 30 minutes ce mouvement et on va l'analyser sur euh, différents graphiques. Donc ce graphique toujours en M30, Donc, c'est le même graphique des bougies mais avec également Ishimoku et ici en dessous le stochastique, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles. Donc vous voyez euh, ce que ça indique, vous avez également mon indicateur SDI ici en haut à droite. Et puis si on passe sur euh, donc, euh, un des graphiques du market profile, et eh bien voilà ce que ça donne. Donc ce graphique ici avec ses impressions de lettres, voilà à quoi ça ressemble et l'intérêt c'est que ça va nous donner donc euh, entre cette ligne rouge ici et celle-là, on voit qu'il y a eu 70% donc des transactions qui se sont passées dans cette zone-là avec un pic ici. Donc euh, le plus de transactions a eu lieu ici à ce prix aux alentours des 15 650. Donc ce sera probablement notre POC de demain donc le point où il y a eu le plus de transactions ici. On le verra sur le graphique demain si on regarde donc les volumes. On voit ici la journée d'hier, donc vous voyez ici le plus gros volume était à ce niveau-là et il était à... 15600 et aujourd'hui le plus gros volume est un peu plus haut puisqu'on voyait là tout de suite c'était 15650. Donc on aura un graphique à peu près similaire demain mais avec euh, donc euh, ce point-là, le volume plus important ici à 16500 et on a légèrement dépassé le niveau ici aujourd'hui. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer déjà à peu près la configuration qu'on aura demain. Alors on verra ce qui se passe, est-ce que ça va de nouveau redescendre, faire de nouveau 200 points dans, dans l'autre sens Bien sûr on ne peut pas le prédire mais euh, si on retourne donc sur notre graphique ici, bon ben, vous voyez 15700 là on a une réjection du marché donc on a une résistance à ce niveau-là. Si on retourne donc sur euh, les unités plus grandes. On voit donc euh, les 15700 ils ont été sollicités plusieurs fois et chaque fois ils sont rejetés donc ils sont renvoyés mais probablement que ça va casser un de ces jours soit dans ce sens-là, soit le bas du range ici 200 points plus bas et euh, qu'on ira euh, faire un plus bas peut-être comme on a fait ici ou alors ça va continuer encore pendant quelques jours à ranger ici. Euh, c'est possible aussi mais euh, si on regarde sur les unités daily donc il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans un marché euh, très haussier et on a ce range ici quand même euh, depuis quelques jours ici mais euh, peut-être qu'on va casser par le haut. Donc si les marchés sont toujours soutenus eh bien on aura probablement prochainement un, une cassure ici pour aller chercher des niveaux encore plus hauts. Mais en attendant pour le moment on est là entre les 15.700 et les 15.500 donc un range de 200 points et euh, c'est intéressant donc de faire ces analyses sur le, donc, euh, sur le market profile, sur ces différents graphiques pour prendre donc des points d'entrée intéressants aussi bien à l'achat qu'à la baisse avec bien sûr euh, donc des... Des points d'entrée très, très intéressants qui vous sont donnés notamment par euh, cet indicateur. Donc euh, je vous donnerai cet indicateur dans ma formation donc au market profile, je vous donnerai celui-là également et euh, ça vous permettra donc de, de juger à quel moment il est opportun de se positionner aussi bien à l'achat qu'à la vente parce que ces indications données par les lettres vous donne un, des, des informations extrêmement importantes qui vous seront expliquées dans euh, la formation Market Profile et qui vous permettra donc d'optimiser votre trading pour arriver encore à des performances plus intéressantes encore que ce que vous n'avez aujourd'hui. Et euh, bien sûr, tout ce que je vous ai enseigné dans mes autres formations reste valable. Donc, euh, scalping. Et scalping plus Ishimoku vous aurez bien sûr toujours intérêt à utiliser ces informations pour vous positionner le mieux possible et le market profile vous apportera donc un complément d'informations très important mais toujours en confirmation de ce que vous avez pu voir dans mes autres formations. Voilà donc je pense que c'est intéressant d'analyser donc sur différents graphiques euh, l'évolution du marché et ça vous permettra donc de faire des journées toujours meilleures avec des gains toujours plus importants si vous adoptez donc euh, cette technique de trading telle que je vous l'enseigne, avec en plus maintenant bientôt la possibilité d'utiliser le market profile. Voilà j'espère que je vous ai apporté un complément d'informations intéressants. Mettez un pouce vers le haut et euh, donc partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc n'oubliez pas, ne soyez pas téméraire, euh, n'essayez pas de trader sans suivre des formations parce que les marchés, euh, même si parfois ça peut sembler simple, ils ne sont pas simples et il faut vraiment avoir une technique euh, éprouvée pour arriver à faire des gains sur des marchés tels que le DAX et n'importe quel autre marché. Le trading est quelque chose de sérieux qui mérite quand même qu'on se forme de manière sérieuse également. Voilà je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos, à bientôt